Olivier Talec, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter J'aurais voulu, une nouvelle aventure du Petit Écureuil. Je ne crois pas très utile de vous présenter dans les grandes largeurs maintenant. On vous connaît bien, vous êtes auteur et ou illustrateur de nombreux albums qui s'adressent à tous les âges, y compris aux adultes. Euh, moi, ce que je retiens, je pense qu'on est tous euh, d'accord, c'est un trait vraiment très caractéristique, euh, assez visible, une palette de couleurs et surtout une façon de représenter euh, des émotions dans des mimiques, des traits de visage, quelque chose de très expressif. Et euh, ça, notre petit écureuil euh, que l'on a déjà rencontré dans « C'est mon livre », dans « Un peu beaucoup » et maintenant dans « J'aurais voulu », a vraiment une trogne pas possible. Avant tout, il m'est venu une première question, puisque j'ai beaucoup pensé à l'écureuil ces derniers jours. Est-ce que vous, quand vous pensez à lui, vous lui avez donné un nom euh, Alors non, jamais. Jamais. Je me suis jamais. Je me suis jamais dit qu'il avait un nom, en fait. Donc c'est l'écureuil. C'est oui, en fait, mais je me suis jamais dit qu'il avait un nom parce que aussi on est on est à la première personne et. Et du coup, cet écureuil, bah, c'est un, voilà, un peu moi, c'est un, un peu le lecteur, c'est un peu, peu l'idée du personnage qui. Enfin, d'être dans la tête du personnage, en fait, qui se pose des questions, d'où l'absence de nous, en fait. J'allais y venir, justement, parce que écrire un album pour les enfants à la première personne, c'est pas très courant. Euh, à un âge où le jeu est très fort pour les enfants, euh, euh, de même que moi et mon. Et la transposition n'est pas toujours évidente. Alors est-ce que quand on écrit un album à la première personne, il faut le faire différemment ou il faut le dessiner différemment euh, Alors c'est une question que je ne me suis pas du tout posée. <rire> en fait, c'est venu, venu, donc avec le premier album c'est mon arbre, c'est venu. Euh, c'est venu comme ça, en fait. C'est venu. Euh, je me suis dit, mais l'idée de la. qu'il y ait un album sur le.. sur la propriété, sur et je me suis dit, mais en fait, euh, en commençant à écrire, c'est venu avec la première personne et je ne me suis pas posé du tout la question. Donc, euh, est-ce qu'on fait un album différemment Non, je ne crois pas. Je crois que c'est voilà, venu naturellement comme ça. Et je ne suis pas sûr qu'il qu y ait une différence et de récit et graphique. C'était une, une, une, une, une vraie question. Euh... Dans le sens où, euh, j'imagine justement que l'enfant, quand il lit « je », pense à lui. Il s'imagine être, euh, être l'écureuil. Oui, ben j'espère. <rire> le... Si on revient un petit peu en arrière, euh, on se raconte un petit peu les histoires. Donc Dans « C'est mon arbre », ce petit écureuil. Euh, et dans sa forêt, il a choisi son arbre, il a ses pommes de pin. Rappelez-vous, hein, c'est bien en majuscules. Euh, il s'inquiète quand même de se faire voler ses biens. Dans euh, le second, enfin le deuxième maintenant, euh, il, euh, il nous explique d'un ton très docte qu'il ne faut pas faire de mal à l'arbre, qu'il ne faut pas faire de mal à la pomme de pain, mais il a du mal à s'en empêcher, je veux dire qu'il boit le calice jusqu'à la lille un petit peu. Euh, Qu'est-ce qui lui arrive dans J'aurais voulu Dans J'aurais voulu, il est plutôt sur une construction identitaire. En fait, il, est, euh, il se voilà, il en a un peu marre d'être un écureuil et il se dit mais euh, moi en fait euh, on m'a jamais demandé ce que je voulais être et en fait je j'aurais pas voulu être un écureuil, j'aurais voulu être. Et là euh, il part dans des espèces de, de... enfin il part dans un... une fois de plus dans son imaginaire où il raconte voilà, ce qu'il aurait voulu être et donc il aurait voulu être tel animal, il aurait voulu être telle personne. Il aurait voulu... Être autre chose en fait. On le connaît euh, un peu égoïste, un peu solitaire, très solitaire, euh, un peu déraisonnable, et en même temps là, dans sa quête d'identité, euh, il, il aurait voulu être un castor parce que c'est quand même formidable d'être un bâtisseur, de faire de grandes choses, de... enfin quand même être un castor c'est épuisant, c'est du travail en continu. Il aurait voulu être un cerf. C'est majestueux, c'est beau, on est libre, on court dans la clairière. Ah eh Oui, mais en fait, il faut se cacher tout le temps dans la clairière. Moi, je l'ai vu, je l'ai découvert empathique. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il a, il a changé <rire> euh, <coughs> Non, il a. pas. Enfin, oui, il, a, il, est, il est empathique, mais il n'a il pas vraiment changé. Enfin, il est... Pour moi, c'est est un... Alors, en fait, pour moi, c'est un personnage qui, qui n'est jamais satisfait, en fait, qui est... Moi, je voulais que ce soit, de toute manière, un personnage euh, qui a qui a un héros, mais qui a aussi d'énormes défauts, en fait. Qui sont, euh, on l'a vu dans les premiers, mais là aussi, on se rend compte qu'il n'est jamais satisfait, qu'il est jamais content, qu'il veut toujours autre chose, que en fait, ça ne va jamais, que... Mais comme un, pour, le, pour le ramener à l'enfance, comme un enfant en fait, a toujours envie de ce qu'il a pas, de du jouet qu'il n'a pas. De, et, euh, et pour moi, c'était vraiment ça l'idée, c'était de d'en de, de, de, de, voilà, de, faire un personnage qui n'est pas satisfait de sa vie en fait, de ce qu'il a. Et le choix des animaux, parce que donc. Euh à découvrir. Et il veut donc être un castor, je l'ai dit, un cerf, et puis après un hérisson. Et puis alors après, on part dans les pardon, euh, fantasques. Euh, il se voit pangolin. C'est ça. Petit, petit <rire> clin d'œil. Et euh, est-ce que ces animaux, ils ont une signification enfin, comment, comment on choisit Parce que finalement, mm -hmm. le castor, ce n'est pas non plus euh, le héros le plus récurrent euh, qu'on puisse trouver. Oui, alors je voulais qu'il y ait des transformations physiques qui soient euh, un peu de l'ordre de la chimère, en fait. Donc, il se transforme petit à petit, mais je voulais qu'il y ait une transformation qui soit un peu progressive. Donc, euh, il commence par le castor et on, au début, d'ailleurs, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, sa euh, queue euh, rousse devient une queue plate de castor et petit à petit, il, il change comme ça euh, physiquement. Et... Euh, et les, les, bon, là, ce qui m'intéressait aussi, c'était euh, enfin, juste après graphiquement voir comment ça marchait. Donc les, le choix des animaux s'est fait aussi parce que euh, faire des cornes de serre, je trouvais que ça, ça fonctionnait mieux visuellement que faire, euh, je sais pas, des, des cornes de bouc ou de... Voilà, donc a, le choix s'est fait aussi uniquement euh, par, euh, par l'image. Et parce que, ça, parce que ça donnait et petit à petit, les transformations devaient toucher plusieurs parties du corps. Donc, il y a, il y a les cornes, il y a la queue. Il y a le, à un moment, il, a, il, a, il, a, il devient hérisson, donc il a effectivement des pics Donc, il fallait que, voilà, que, ça, que la transformation soit, soit un peu totale. En fait, et, et le choix s'est fait comme ça aussi. Oui, parce que ce qui est important, c'est qu'il agglomère est les, ça. les différents. Euh, il, est, il a sa queue et puis après, il garde la queue de castor et les, ça. les bois. Il y a une accumulation. Mais parce que aussi, quand. Parce que pour moi, c'est toujours pareil. C'est quand on est dans une recherche d'identité, en fait, la recherche d'identité, ça passe par des. Ben comme tout le monde, ça passe par des expériences multiples. Et donc, des expériences multiples qui se multiplient, en fait. Et donc, la, la recherche d'identité, pour moi, c'est plus une succession de choses qu'une un, qu soustraction. Donc, en fait, je voulais que les, les, tous les attributs restent, en fait, et, et, et s'accumulent. Et pour arriver aussi à un animal qui soit complètement, euh, complètement chimérique et que ce soit vraiment un. Parce qu'il faut que ce soit drôle aussi. Il voilà. faut aussi que les, que les enfants s'amusent en voyant l'animal se transformer, puis à la fin, avoir une espèce de, de truc qui ressemble à rien et qui soit un animal assez marrant. Quand c'est peut-être aussi une, une façon de montrer qu'on a tous un peu de l'autre en nous. Oui, voilà, c'est ça. Est que, on est, et puis on a tous voulu être quelqu'un d'autre, on a tous voulu euh, faire un autre métier ou faire autre chose, ou, faire, ou euh, on a tous rêvé d'autre chose. Et, euh, et puis ces choses, c'est des choses qui restent aussi quand, voilà, quand on grandit. Et le, parce que dans, dans les précédents... Dans euh, « C'est à moi » notamment, il est question d'un mur, d'un ouvrage qui est sorti en fin 2019, donc euh, oui, il était question quand même d'un mur. Euh, le, le suivant était quand même vraiment plutôt porté sur euh, l'écologie, euh, la responsabilisation de chacun face à... Et moi, dans, dans celui-là, évidemment, j ai, j ai, ça se voit ce choix d'attributs animaliers, mais en même temps, on pointe aussi euh, un castor qui fait un travail extrêmement dur, et euh, enfin, c'est presque de l'esclavage, et ce cerf qui est traqué. Et euh, oui, j'ai vraiment eu peine pour ce petit hérisson qui au final risque sa vie à chaque fois qu'il traverse une route, donc une frontière. Est-ce qu'il est, euh, est qu y a quelque chose dans l'actualité dans qui, euh, qui vous travaille quand <rire> vous faites ça ou, euh... Euh... <coughs> Alors, pas forcément pensé, enfin, je ne l'ai pas forcément pensé comme ça, mais après, j'espère je, voilà, je, enfin, qu'il y a de, plusieurs façons de lire aussi un album. Euh, C'est vrai que l'actualité, moi, me travaille toujours dans les livres et j'essaie toujours, euh, enfin, pas d'y coller, mais qu'il y ait toujours des petits clins d'œil ou des choses comme, effectivement, dans mon arbre, dans, euh, où c'était le moment où on parlait beaucoup des murs. Euh, pas que celui de Trump, d'ailleurs, mais des murs en général, euh, là, effectivement, on peut y voir ça. Je dois avouer que je n'y ai pas forcément pensé en le faisant, mais, euh, mais pourquoi pas En fait, vous, vous êtes, à mon sens, quelqu'un qui posait beaucoup de questions, <rire> qui ne donnait pas beaucoup de réponses, et on est quand même sur des fins très ouvertes. Euh, moi, je me dis, ces livres-là, alors, l'enfant, évidemment, va percevoir quelque chose. On a tous fait l'expérience à la maison et c'est très drôle d'avoir euh, le ressenti des plus petits. Mais même entre nous, adultes, je pense qu'on n'a pas du tout vu la même chose. Alors, moi, j'ai essayé de tous les réétudier. Et cette bouille, <rire> ce sourire ou ces yeux, ou... comment, à partir de quoi, on choisit bon, Il est très anthropomorphisé, de toute façon, mais quel est le travail préparatoire pour arriver à transmettre l'émotion de cet écureuil qui, justement, parle à la première personne et donc, il n'y a personne, il n'y a pas une tierce personne pour nous dire qui c'est. Comment vous travaillez au dessin C'est euh, bah avant tout de l'observation et puis après, c'est une, une, une, une exagération des, des expressions en fait. C'est du mime en fait. Pour moi, c'est vraiment du mime à la Chaplin. Quoi. Euh, L'expression le, d'être un peu très mais pas trop pour ne pas tomber dans une espèce de, de dessin cartoonesque. Mais euh, c'est avant tout l'observation, oui. Pour moi, c'est ça. Mais le, la, pour moi, c'est la base du dessin, c'est l'observation. Et le... y a-t-il quelque chose que vous y mettiez pour, justement, orienter Est-ce que, en fait, vous voulez donner un... votre propre euh, avis sur ses fins ou finalement ça vous plaît de les laisser totalement ouvertes? à moi ça me plaît de les laisser ouvertes parce que je alors déjà je veux pas je veux pas qu'il y ait un comment dire je veux pas qu'il y ait un message à la fin en disant voilà euh, c'est comme ça non moi le, le livre c'est avant tout un outil c'est avant tout euh, oui c'est avant tout un outil donc ça veut dire on va laisser une, la fin relativement ouverte pour pouvoir aborder ou non des sujets. Et euh, si, je veux dire, si on comprend, enfin si on a une autre lecture de la fin des albums, ça ça me pose aucun problème. Au contraire, je trouve ça, je trouve ça très bien. Euh, et, puis, euh, et puis, moi voilà, c'est enfin ma façon aussi de, de travailler, c'est que je, souvent je Souvent, j'ai le début et la fin, en fait, et, et, après, je, et après, je trouve l'histoire, enfin, le, le développement intérieur. Mais, euh, mais pour en revenir à la fin, moi, je... moi c'est marrant parce qu'elle me paraissent souvent évidente et je me rends compte avec, avec les lecteurs, petit et, voilà, et, et grand d'ailleurs, qu'elle qu ne l'est pas forcément pour tout le monde et qu'il y a plusieurs interprétations à chaque fois. Mais moi, ça, je, je moi je les trouve assez évidentes, mais, voilà. mais je trouve ça bien qu'elle ne, qu ne le soit pas justement. Bah, en fait, elle ressemble beaucoup. Euh, alors évidemment, le, le, le texte, le déroulé est un petit peu plus long, mais je trouve que ces chutes, c'est euh, bah, ça, ça ressemble un peu à du dessin de presse ou enfin quelque chose que vous faites, que vous pratiquez, et euh, alors, pas dans le dessin, mais on peut penser à Voutch, on peut penser. Euh, enfin voilà, où le mot est essentiel. Il faut que le mot soit en rapport avec hein, un petit. Euh... Est-ce que vous, vous avez des, euh, des références comme ça, des gens que vous suivez particulièrement euh... bah, C'est vrai que dans ce domaine, il y a et Sampé, Sampé qui est quand même euh, le dieu. <rire> le dieu des illustrateurs, mais euh, qui est quand même un, oui, non, qui est un, un très grand illustrateur et, euh, et qui a tout compris à, justement à l'expression au, au, au dessin sans texte où, euh, où tout est dit en fait. Pour moi le dessin doit fonctionner aussi sans texte et on en revient à l'expression en fait. Je, je trouve que c'est euh... Celui-ci, particulièrement avec les transformations, en fait, est quasiment lisible oui. sans, le, sans le texte. Alors, après, il y a la dose d'humour euh, qui est instillée justement dans le choix des mots, dans, euh, dans sa façon de, de revenir en arrière. En fait, c'est une pensée sans cesse. Il, a le il ne s'arrête jamais, ça. ce petit écureuil. C'est ça. Il, il a le cerveau qui, qui tourne toujours. Ouais. Mais moi, c'était un peu l'idée du personnage. C'était ça. C'était vraiment le. le le personnage qui est tout le temps en, en, dans des réflexions, à se poser des questions, à trouver des réponses qui ne sont pas toujours les bonnes d'ailleurs. Mais euh, voilà, comment on, comme on le fait tous finalement. Et outre le fait que l'écureuil soit un animal solitaire, euh, donc, ça se prêtait bien au choix, il y avait une raison particulière pour. Euh... Non, après, il y avait une raison graphique parce que j'adore euh, dessiner un écureuil. C'est quand, une... quand même très, très graphique. Et puis, il y avait euh, l'univers qui en déclinait, qui était l'univers de la forêt des arbres. Euh, voilà, c'est venu comme ça, en fait. Euh, quelque chose aussi que j'ai remarqué toujours dans, dans, le, dans le dessin, c'est le, le changement des, des couleurs. En fait, il y avait vraiment, il me semble, une unité euh, dans, le, dans le premier, dans le deuxième. Et là, il y a vraiment... Euh, alors, ça... J'ai vu ça comme justement ces changements de personnalité, mais en fait, on est sur une gamme de couleurs qui est beaucoup, beaucoup plus large. Je me demande si c'était conscient, en fait, ou si… C'était pas conscient, non. C'est vrai que j'y ai pas forcément pensé. Après, c'est aussi… Euh, L'histoire est peut-être moins linéaire que dans les autres. Où on est peut-être… Comme là, on est vraiment dans son imaginaire, euh, Le choix, l'unité de couleurs se, se justifie peut-être un peu moins. Dernière question euh, qui euh, enfin, je trouve intéressant, tout le monde a, a son ressenti. Euh, Est-ce que euh, l'année passée, le, le, enfin, tout ce qu'on a traversé a modifié quelque chose euh, dans.. Je, là j'entends bien dans le fait de s'adresser aux enfants. Est-ce qu'on a, on a tous pensé beaucoup à eux et. Euh, et la façon dont ils ont pu le vivre. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit qu'il y avait peut-être des choses à leur dire ou euh... Euh... Ça m... Oui, oui, on y pense forcément. Après, moi, j'ai pas envie de. J'ai pas eu envie, en tout cas, de faire un énième livre sur une histoire de confinement ou sur une histoire de virus ou ce qu'on veut. Euh... Voilà, moi il faut, que ce, enfin, faut toujours que ce soit un, un peu digéré et du coup en, en décalage. Donc peut-être que ça viendra, mais par la suite, là pour le moment, moi je, enfin, les livres que j'ai faits, je ne trouve pas qu'ils soient forcément en relation directe avec ce qui s'est passé. Si ce n'est peut-être, euh, voilà sur le, je me rends compte que les quelques livres que j'ai faits pendant le confinement étaient quand même des livres sur la nature et sur, le, sur les arbres, les forêts, donc je pense qu'il y avait un petit, un petit manque, mais, euh, mais sinon... Euh, non, sinon, j'ai pas forcément envie de, de coller directement à, à ça. Et puis, je pense qu'en plus, que les enfants en ont on a entendu suffisamment parler, ils ont peut-être envie aussi de le, se plonger dans des lectures autres que, de que de revenir à ça. Très bien. Eh bien en tout cas, merci beaucoup. Euh, bravo pour ce troisième, euh, troisième opus qui est euh, tout aussi réussi. Euh, je lui souhaite autant de succès qu'aux deux précédents. Euh, enfin, en tout cas, nous, on est, on est conquise. Merci. Merci beaucoup.